Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais tenter d'expliquer pourquoi euh, quand on a une éclipse solaire euh, la taille de l'ombre de la Lune projetée donc sur la Terre est très inférieure à la taille de la Lune sachant que euh, la théorie dit que les rayons solaires arrivent parallèles euh, c'est à dire qu'ils sont parallèles les uns aux autres au niveau de la Terre à cause de l'éloignement très important du Soleil donc ici, euh, j'ai pris un, un logiciel de visualisation scientifique que j'utilise chaque jour au travail qui s'appelle Paraview, c'est un logiciel open source vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour refaire cette petite expérience et dedans j'ai créé donc le soleil, la terre et la lune à l'échelle c'est à dire que euh, la taille du Soleil, euh, de la Terre et de la Lune, ainsi que leurs positions respectives, je les ai prises euh, de Wikipédia. Donc c'est-à-dire pour le Soleil, euh, 700 000 km de rayon Pour la Terre, euh, 3,2 000 km de rayon Pour la Lune, 1,7 000 km. Et puis, euh, donc bah, euh, la Terre, je l'ai mise à 150 millions de kilomètres du Soleil et la Lune. Bon, je l'ai un peu rapproché euh, en déduisant donc euh, euh, comment dire la distance euh, Terre-Lune de la distance Terre-Soleil. Et donc euh, voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai un excusez-moi, je vais, voilà, je vais faire quelques manipulations en même temps que je fais cette vidéo ici je sauvegarde cette vue parce qu'on va y revenir tout à l'heure donc ici vo voilà ce qu'on a euh, le soleil et ici ce que j'ai tracé ici c'est un cône de lumière en fait euh, le cône de lumière qui relie donc le soleil à un observateur sur la Terre voilà donc ici on a la lune à cet endroit là et la Terre ici, ça donne une idée de, des euh, dimensions réelles donc des astres et ici en fait dans cette vue euh, j'utilise ce qu'on appelle donc une projection orthographique, c'est à dire qu'il n'y a pas d'effet de perspective c'est à dire que là donc, je reviens à ma vue initiale ici quand on regarde le soleil et qu'on regarde ici la terre en tout petit c'est leur taille respective donc on voit que euh, le soleil est euh, des centaines de fois plus grand, enfin des centaines de fois euh, des dizaines de fois euh, je crois 100, 100 fois à peu près ou 200, plus grand donc que la Terre. Donc ici on voit la Terre, et puis ici on a la taille de la Lune, la taille de la Lune ça fait à peu près un, un quart, un tiers de, de la taille de la Terre. Maintenant, si j'applique euh, un effet de perspective, donc voilà ce qu'on a ici, ici il y a un effet de perspective, et euh, bah on voit qu'en fait, vu du Soleil, la Terre, alors on ne la voit pas quoi. Elle est, elle est tellement petite, tellement éloignée qu'on ne on sait même pas qu'elle existe. Quoi. Là, j'ai beau zoomer, je peux zoomer, bon, je n'arrive pas à atteindre la Terre. Maintenant, ici, on se met du côté de la Terre, suis, euh, du point de vue de la Terre. Je suis désolé, la Terre est petite parce que dès que j'essaie de me rapprocher un peu, il y a un effet. Parce que le, c très, enfin, les logiciels euh, ne sont pas faits pour euh, traiter ce genre de, de géométrie avec des éléments euh, de taille euh, très différentes et extrêmement éloignés. Donc euh, je ne peux pas me rapprocher plus, mais on voit ici qu'avec un effet de perspective, du point de vue de la Terre, eh bien, le Soleil ne paraît pas si grand que ça, parce qu'il est très éloigné. Et chose intéressante, quand on se met du point de vue d'un observateur, et eh bien on voit ici que euh, la taille de la Lune apparente, eh bien, elle est égale quasiment à la taille du Soleil ici. Ce qui est un fait vérifiable chaque jour. Voilà. Donc maintenant je vais me positionner. Euh, sur la surface terrestre. C'est-à-dire que euh, ici, la, on, on a une, une vue de la Terre. Et, alors, c'est pas ici que je voulais faire. Voilà. Et ici, on a un petit point. Voilà. Ici, c'est le point, donc euh, une position sur la Terre, on peut se positionner ici comme un observateur. Donc, je vais me positionner à ce point. Ce point, pour information, il a ses coordonnées dans notre géométrie ici et euh, bon, alors je, je me mets sur cette vue et j'applique le même, euh, les mêmes coordonnées pour, pour qu'on est au bon point euh, alors ouais, la focale elle est un peu faible, elle est très faible normalement hein, ça c'est la focale de, de, de, de base donc voilà on voit la lune très petite, le soleil très petit on va zoomer voilà, sur la lune et le soleil et en effet on voit que la lune et le soleil ont euh, des, des comment dire des dimensions très proches si jamais je m'éloigne, voilà, là je m'éloigne, donc je suis derrière la Terre, la Terre je l'ai mise en transparence, on voit que la Lune devient très rapidement beaucoup plus petite que le Soleil. Si je me rapproche trop, c'est-à-dire que si je me mets entre la Lune et le Soleil, on va essayer de le faire ici, euh, donc position du point, on va se mettre à on va avoir 5 km, euh, Ah, ici, je me suis rapproché de la Lune. Je suis entre la Terre et la Lune. Et on voit, Donc, si je mets la Lune en transparence, eh bien que la Lune est devenue plus grosse que le Soleil. Et si je me rapproche, eh bien, ça ne fait que... Je suis trop loin. <coughs> ça ne fait que s'accentuer. Bon, c'est difficile. Vraiment. OK. Bon, le, le logiciel a du mal. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'est difficile... De, de traiter ce genre de, de problème voilà bon, peu importe on va se remettre au point où on était, c'est à dire le point d'observation voilà donc ici, on va remettre la lune avec Opaque. Voilà. donc ici on a la lune, le soleil euh... maintenant on va se déplacer sur la terre enregistrer cette vue, parce que c'est possible que... Voilà, ça marche. Donc, maintenant, on va se déplacer sur la Terre. Ici, on voit euh, la coordonnée du point d'observation. Donc, en, en sachant que 1, ici, ça équivaut à 1000 km. Donc là, on est à 18 km. c'est décalé de 18 km. Voilà. Euh, ici, on a zoomé sur la Lune pour voir un peu mieux, un peu mieux sur l'image. Et maintenant je vais me déplacer. Donc là on se déplace, voilà, on se déplace sur la surface de la Terre par exemple. On imagine que la Terre est un plan, on se déplace dessus. Et qu'est-ce qu'on voit Eh bien on voit qu'il y a un effet de parallaxe. C'est-à-dire que tout simplement les objets plus proches, voilà, je savais que ça risque de bugger, les objets plus proches, eh bien ils se déplacent plus rapidement que les objets éloignés. Donc ce qui veut dire que pour être dans l'ombre, pour voir l'éclipse solaire pour être vraiment dans l'ombre, il faut être pile poil aligné, euh, enfin il faut que la Lune soit pile poil alignée avec le Soleil. Si on se déplace sur la surface de la Terre, et eh bien à cause de cet effet de parallaxe, le Soleil lui, bah, il reste exactement au même endroit parce qu'il est tellement éloigné que lui il ne va pas bouger. Euh, pour que le Soleil bouge euh, de, no de notre point de vue, il faudrait qu'on s'éloigne de la Terre. Euh, euh, parallèlement, euh, perpendiculairement à, au, au rayon euh, Terre-Soleil, ter, ter de manière considérable, parce que le Soleil est tellement éloigné que eh bien, il ne bouge pas, là, tout simplement. Alors que la Lune qui est beaucoup plus proche, eh bien, on se décale un peu et ça bouge. Donc cela explique tout simplement que. Alors qu qu qu'est-ce qu que ça montre aussi Ça montre que quand on se déplace, le Soleil est toujours à la même position. Et c'est pour ça qu'on peut dire que euh, les rayons du Soleil arrive parallèlement sur la Terre, parce que euh, n'importe euh, comment dire de n'importe quelle position sur la Terre, eh bien on indiquera toujours le Soleil dans la même direction. ici si c'est la direction X. Vous voyez il y a un petit euh, un petit euh, repère ici et le Soleil il est toujours dans la pile poil tout droit dans la direction X. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que les rayons du Soleil arrivent de manière parallèle sur la Terre parce que bah, ils arrivent toujours de, de la même direction ce qui n'est pas le cas de la Lune enfin de la position de la Lune la Lune si on se déplace sur la surface de la Terre bah, on va, elle va avoir une, une, une position différente voilà donc c'est pour ça que et bien tout simplement euh, qu'on a une ombre quasiment ponctuelle de la, de la Lune, ici on la voit sur cette petite image ici on a une ombre quasiment ponctuelle de la Lune sur la Terre parce qu'un observateur ici et eh bien pour qu'il soit dans l'ombre de la Lune eh bien il faut que, tout, que le Soleil soit complètement recouvert par la Lune par contre et eh bien euh, ça ne change pas le fait que le Soleil ne bouge pas sa position relative ne bouge pas enfin sa position euh, visuelle on va dire ne bouge pas à cause de son très grand Voilà. Euh, bon, j'espère avoir été un minimum clair, et euh, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, le cas échéant, et euh, bah, j'attends évidemment des remarques, des questions, voilà, merci beaucoup, et à bientôt.